vous attendiez certainement mon test complet de l'Apple Watch R7. Et bah, c'est aujourd'hui. Depuis sa sortie, il y a certainement des dizaines de tests qui sont sortis sur YouTube, mais je suis sûr qu'avec cette vidéo, vous aurez le plus d'éléments que vous pouvez trouver en une vidéo. Je l'ai pris en main pendant deux semaines, car je trouve ça difficile de vous présenter un test d'une montre connectée sans avoir vraiment pris en main la montre pendant plusieurs semaines. Le test archi complet de l'Apple Watch R7, c'est maintenant, c'est ici, c'est parti Commençons par reparler de son design. L'Apple Watch Series 7 va casser un petit peu, un tout petit peu, hein, la trilogie Apple Watch Series 4, Series 5 et Series 6 au niveau du design. Car il y aura un petit renouveau attendu avec des bords rectangulaires. Cette Apple Watch Series 7 ressemble quand même de très près à la Series 6. Le design de cette Apple Watch va du coup... Vraiment reprendre bah, l'atmosphère qu'on avait sur les précédentes. Les nouveautés, ça va être au niveau des dimensions. L'Apple Watch Series 7 est aussi disponible en petit format, grand format, avec aussi option cellulaire ou simplement GPS, avec un prix de départ à 429 euros pour le petit format en GPS et un prix de départ pour le grand format que j'ai en GPS à 459 euros. Pour cellulaire, il faudra rajouter 100 euros de plus. Et après, si vous prenez de l'acier, du titane ou du Hermès... Je reviens sur les nouveautés. La nouveauté, ça va être la dimension, la nouvelle dimension de l'Apple Watch. On va être sur le petit format, sur une montre de 41 mm. Sur le grand format comme j'ai, 45 mm. Pour plus de précision, le grand format que j'ai entre les mains mesure 45 par 38 par 10,7 d'épaisseur. Vous avez certainement vu mon comparatif entre la série 6 et la série 7. La différence est 1 mm par rapport aux anciens formats. Ce 1 mm va nous permettre d'avoir un écran plus grand et surtout encore plus borderless. Parce que oui, Apple a... Diminuer les petits contours et à courber l'écran afin d'avoir cette impression d'écran sans bordure. On reste sur un écran Retina OLED avec Always On Display. Cette année, c'est un écran qui a une résolution de 484 par 396 pixels. Au vu de ses dimensions, on est à peu près sur un écran d'1,9 pouces. Ceci permet à l'Apple Watch Series 7 d'afficher jusqu'à 20% de plus d'informations que sa grande sœur. Au-delà de ça, le verre a été aussi Amélioré, on a un verre jusqu'à deux fois plus épais que la série 6 Qui permet d'être plus résistant Et on a une nouvelle norme IP6X Qui va permettre d'être résistant aussi à la poussière On va en reparler dans les caractéristiques techniques Sinon, après, on reste sur une Apple Watch classique comme la 6 avec un cardio fréquence mètre, ECG, etc. etc. à l'arrière. La petite couronne ici en haut pour naviguer et le bouton là. Les bracelets sont toujours des bracelets Apple. Vous avez différents types de bracelets maintenant. Des bracelets One Loop, des bracelets en métal. Bref, vous pouvez aller voir sur le site. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Voilà grosso modo pour le design. Maintenant, parlons de la fiche technique. Les caractéristiques techniques sont aussi très très similaires à la 6 Je vous fais pas le comparatif On est sur une étanchéité à 5 ATM Toujours 32 Go de stockage Compatible Bluetooth 5.0 Elle a le GPS intégré Le NFC pour faire Apple Pay Et après tous les capteurs de santé que l'on connaît Accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque Baromètre, altimètre, boussole Capteur de SPO2 et ECG Petite nouveauté par rapport au modèle précédent ça va être le processeur La puce Apple S7 est donnée comme 20% plus rapide que la S6 qui était sur la série 6. On est sur la nouvelle version du système d'exploitation WatchOS 8. Je vous le disais, une nouvelle norme IP6X, résistance à la poussière. Et autre petite nouveauté, ça va être la recharge. La recharge qui est plus rapide que les années précédentes avec un 0 à 80 en à peu près 45 minutes et on en reparlera. Je vous ai fait un test d'autonomie et de recharge. Ça va arriver juste après dans la vidéo. Voilà pour les caractéristiques techniques. Maintenant, parlons de fonctionnalités. Regardons comment on, voilà, comment on vit avec. C'est là où je sais que je suis bon pour au moins une heure et demie de tournage Parce que une Apple Watch niveau Smart Bah il n'y a pas plus Smart On va pas se mentir Il n'y a pas plus Smart qu'une Apple Watch On est devant ma petite Apple Watch Series 7 On va avoir notre écran voilà principale avec ou sans Always Done en fonction de si on l'active. On va pouvoir déjà parler de la navigation parce qu'il y en a différents types de navigation sur l'Apple Watch. Tout d'abord, on va pouvoir du coup naviguer en swipant. On va pouvoir swiper de haut en bas pour aller voir les notifications. Twitter, etc, etc. De bas en haut pour accéder aux raccourcis. Mode nuit, mode théâtre, etc, wifi, mode avion, tout ce qui peut être fait, on va pouvoir les modifier, on en parlera juste après. Ensuite, on va pouvoir swiper de droite à gauche pour aller sur différents autres cadrans, Voilà. Pour donner un style différent facilement. Pour accéder maintenant au menu principal on va cliquer sur la couronne. Là on va pouvoir disposer deux menus principaux. On va le voir dans la personnalisation. Moi je l'ai mis en liste parce que pour le test c'est plus facile mais on connaît tous la forme... Euh, comment ils appellent ça déjà Bulle, quoi. Voilà. Une fois sur ce menu principal on va pouvoir swiper pour aller sélectionner etc. Où on va pouvoir rouler avec la petite couronne Le bouton en bas à droite va me permettre de voir les applications qui sont lancées Et de les enlever pour pas dépenser trop de batterie Ça c'est la navigation simple Car oui on va pouvoir aller plus loin encore sur la navigation Pour pouvoir paramétrer l'assistive touch Vous allez aller dans accessibilité Dans assistive touch L'activer Et là vous allez pouvoir choisir à quoi correspond chaque geste C'est à dire pincer pour aller en avant Pincer deux fois en arrière Serrer le point, toucher etc etc ça va vous permettre du coup de naviguer avec votre monde, mais si vous voulez juste activer le fait de fermer le point pour accéder à Apple Pay par exemple et désactiver tous les autres gestes, c'est possible. Ça augmente donc les champs de possibilités de la prise en main de l'Apple Watch 7. Parlons maintenant de la personnalisation. Il sera possible de personnaliser des cadrans. On reste appuyé, on voit tous les cadrans que j'ai téléchargés, que j'ai ici. On peut les modifier certains pour modifier des informations. Modifier voilà euh, si vous, on veut euh, un fond différent et par exemple aussi modifier si on veut voilà l'affichage de l'heure différemment, etc. etc. Ça c'est pour la personnalisation des cadrans. Après vous allez bien entendu pouvoir vous retrouver dans l'application pour télécharger bah, de nombreux cadrans qui sont disponibles directement bah, sur l'application Apple Watch. Vous allez pouvoir en choisir un et l'envoyer sur votre montre. Vous allez pouvoir aussi directement aussi sur l'application gérer l'affichage des apps. C'est-à-dire présentation en gris ou présentation par liste, comme on l'avait vu ensemble tout à l'heure. Moi, je préfère le laisser par liste pour le test, mais sinon, j'utilise bien entendu en gris. Ensuite, lorsqu'on est dans le menu, un appui long va nous permettre de modifier aussi et d'enlever certaines applications directement de la montre. Pour ce qui est maintenant de la personnalisation, des raccourcis. Je vous le disais, vous pouvez aller en bas, mettre modifier, en enlever ou en rajouter. C'est assez simple, c'est assez efficace. Voilà, grosso modo, pour la personnalisation, vous allez pouvoir personnaliser le menu, personnaliser les raccourcis et les cadrans. Parlons maintenant des notifications. On va recevoir des notifications, notifications euh, de SMS, d'applications, peu importe ce que c'est. On va pouvoir cliquer dessus. Par exemple, là, c'est un mail. Je vais pouvoir cliquer dessus. L'intégralité se charge et on va pouvoir du coup voir tout le message. C'est plutôt pas mal, les notifications sont intuitives, apparaissent et euh, nous permettent vraiment de faire le tour. On va pouvoir les paramétrer néanmoins sur l'application aussi pour savoir qu'est-ce qui va nous envoyer des notifications pour pas être pollué par des choses que l'on ne veut pas recevoir. Lorsque je vais aller dans notification, je vais pouvoir mettre indicateur de notification, c'est la petite pastille qu'on a en haut, pour nous indiquer qu'il y a une notification qu'on n'a pas lue. On va pouvoir après paramétrer le fait de toucher pour afficher entièrement la notification, puis on aura la possibilité voilà, de décocher ou de choisir quelle application va nous envoyer une notification. C'est aussi que ça parlons maintenant des sms oui là on est sur du apple on va pouvoir répondre aux sms hein, sans souci je vous montre je m'envoie un grand sms un petit pavé j'ai la petite indication comme quoi j'ai une notification je vais cliquer dessus et je vais pouvoir voir le sms le sms en entier là je vais pouvoir Choisir entre une réponse rapide qui est déjà paramétrée et paramétrale on va le voir Ou directement ici on va pouvoir y répondre Y répondre en écrivant qui ne marche pas tout le temps bien Y répondre en parlant Hello ça va moi et toi Il n'est pas directement possible de répondre avec un clavier en français de base On va pouvoir du coup sélectionner le clavier, appuyer Et ça va nous proposer sur le téléphone de composer le message direct Hello qui sera envoyé mais il y a un petit contournement à cela, pour ce faire il faut aller du coup dans les paramètres de notre téléphone, aller dans clavier, ajouter le clavier anglais des états unis dans ce clavier choisir AZERTY. Une fois ça fait vous allez voir qu'il y a une petite flèche en dessous, un petit swipe qui va apparaître et là on va pouvoir du coup sélectionner le clavier en anglais comme ça qui est en Azerty, et donc là on va pouvoir répondre en... avec un clavier français, mais c'est sur un clavier anglais, bref, on va pouvoir répondre au clavier. C'est pour l'instant le seul moyen de contournement, c'est bizarre qu'il ne soit pas pour le clavier Azerty, peut-être que ça viendra dans une prochaine mise à jour. Continuons à parler avec les SMS, on va recevoir bien entendu les emojis, et on recevra aussi les photos. C'est efficace, c'est simple, on peut presque tout faire, comme si c'était un téléphone. Parlons maintenant des appels. Là aussi, on va recevoir un appel, ça va être assez simple. On nous appelle, on peut décrocher, on peut raccrocher, ou on peut envoyer une réponse automatique, ou alors répondre avec l'iPhone. On peut dire non, ça raccroche, je dis j'arrive, etc., etc. Les appels, aucun souci. On va pouvoir aussi aller dans téléphone, afin de voir les appels récents, les contacts. Ou directement cliquer sur clavier pour composer un numéro. On a vu comment ça se passait pour les SMS et pour les appels, mais maintenant comment ça se passe au niveau des messageries WhatsApp, Line, Viber, etc. etc. Vous allez pouvoir avoir. Pour toutes les applications la possibilité de voir les messages et d'y répondre ça va être le cas pour Line, ça va être le cas pour Viber, ça va être le cas pour Messenger, ça va être le cas pour WhatsApp. Ensuite qu'en est-il maintenant sur ces différentes messageries la possibilité de répondre à un appel Sur toutes les messageries on ne pourra pas répondre à un appel. Lorsque on nous appellera rien ne s'affichera mais on aura si on a loupé un appel la notification d'appel manqué. Ça c'est plutôt dommage de ne pas pouvoir répondre comme un appel de téléphone aux différentes messageries c'est ce qu'on retrouve sur Wear OS 3, mais qu'on ne retrouvera pas du coup ici. Parlons maintenant des musiques. Oui, on va avoir différentes applications pour les musiques. Déjà, parlons de l'application de base. L'application de base, c'est l'application Apple, Apple Music. On va la retrouver du coup, hop, ici, musique. On va pouvoir connecter nos Airpods. Et on va pouvoir du coup, aller voir nos différentes listes de lecture. Nos différentes choses qui sont proposées. Cliquer, choisir du coup, mes Airpods qui sont là. Mettre les Airpods dans les oreilles. Ça se connecte, c'est connecté et on va pouvoir lancer la musique. Là, on aura aussi différentes possibilités. On va pouvoir l'ajouter à la bibliothèque, l'ajouter à une playlist et naviguer un peu comme dans Apple Music. Vous aurez aussi la possibilité en allant dans l'application de charger directement, d'ajouter des musiques de vos playlists qui seront envoyées directement sur la montre. En passant par cette synchronisation, vous allez pouvoir retrouver ces morceaux hors connexion sur Apple Music. C'est plutôt pas mal pour aller courir juste avec sa musique et le GPS de la montre. Ensuite, vous allez avoir à peu près la même chose avec spotify c'est à dire vous allez pouvoir hop, vous connecter à spotify vous connecter à votre compte premium retrouver vos mix et si vous avez un compte spotify premium vous allez pouvoir les télécharger pour les avoir hors ligne aussi en allant sur le store vous allez voir que vous allez avoir la possibilité aussi de télécharger deezer etc etc il y a pas mal de possibilités Youtube Musique, Deezer, la plupart des services de streaming sont disponibles. Même certaines applications pour mettre de la musique en offline. Voilà pour ce qui est de la musique. Parlons maintenant du calendrier. Automatiquement, la montre va synchroniser votre calendrier de votre iPhone avec bah, l'application calendrier ici. Ça va être la même chose pour la plupart des activités. Les alarmes, une fois que vous avez mis un mode nuit, une routine d'alarme sur votre téléphone, elle se retrouvera aussi ici. Vous pourrez aussi en ajouter des manuels. La bourse, ce sera synchronisée. La boussole, vous allez pouvoir la paramétrer pour l'utiliser. La calculette... Vos contacts, le tactiphone, la météo, vous permettra du coup d'avoir, comme sur l'iPhone, les différentes possibilités et les différentes prévisions. Et on a à peu près fait le tour des applications natives. Un petit focus néanmoins sur deux fonctionnalités natives, ça va être Apple Pay. Vous allez pouvoir ajouter Apple Pay sur votre montre. Pour cela, il va falloir aller ajouter manuellement vos cartes depuis l'application. En allant dans cartes et Apple Pay, vous pourrez cliquer pour faire ajouter la carte que vous voulez. Il va falloir définir un code de sécurité pour la montre. On vous demandera une petite validation et le tour est joué. Votre carte sera disponible sur votre Apple Watch pour payer avec. Ce qui est le plus contraignant, je trouve, c'est qu'on doit garder le code pour pouvoir du coup naviguer. Et lorsqu'on voudra désactiver le code, ça nous désactivera la carte. Dernier focus, ça va être sur Siri. Avec un appui long sur la couronne, vous allez pouvoir accéder à Siri et lui poser des questions. Vous pourrez par exemple lui demander, dis Siri, quelle est la météo demain vous allez pouvoir aussi aller dans les paramètres pour activer bah, Siri via D-Siri. Pour moi, sur une montre connectée, c'est actuellement l'assistant le, le plus complet. Voilà, c'est bizarre de dire ça parce que lorsqu'on est chez nous, c'est pas forcément le plus complet lorsqu'on est dans une enceinte. Par exemple, les HomePod, etc. On voit qu'il y avait quand même du retard sur Amazon et sur Google. Mais sur la montre, c'est le, bah, le plus intéressant à utiliser, un peu comme sur le téléphone aussi. Terminons avec les paramètres. Vous allez voir sur la montre, vous allez pouvoir gérer pas mal de réglages. Dans général, vous allez pouvoir gérer la mise à jour, l'actualisation, etc., etc. Après, dans concentration, vous allez pouvoir... Gérer le mode nuit, le mode repos, comment ça s'applique, est-ce que c'est comme sur l'iPhone Le mode avion, gérer le Wi-Fi, ajouter des choses en Bluetooth, gérer la luminosité, les présentations des apps, c'est comme on a vu sur le téléphone, accessibilité aussi, son vibration, code, appel d'urgence, on va y revenir sur les appels d'urgence, voir votre niveau de batterie pour savoir à peu près combien de temps elle tient, puis après vous allez pouvoir paramétrer certaines applications. Ces paramètres, on les retrouve bien entendu sur l'application Watch, et ça va voilà, nous permettre de voir comme on a vu, gérer tout ça depuis le téléphone. Pour finir, on va bien entendu évoquer toutes les applications tierces. Mais là, on ne va pas pouvoir les passer au crib parce que déjà, ça nous télécharge toutes les applications. On peut télécharger, hein, on peut dire non. Toutes les applications qui sont sur le téléphone, compatibles déjà avec Apple Watch. Donc ça nous laisse déjà un grand, grand, grand, grand choix d'applications qui sont juste à utiliser. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans l'App Store depuis la montre directement pour chercher des applications soit en recherche, soit regarder les recommandations, etc, etc. Il y a vraiment de quoi faire. C'est un des écosystèmes le plus complet au niveau des applications. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités smart. Maintenant, on va parler de la santé. Parlons maintenant de la santé. On le sait, côté Apple, la santé, c'est l'avenir pour leur montre connectée. Tout d'abord, on va pouvoir accéder à un écran de suivi d'activité assez classique qu'on va retrouver en haut qui s'appelle activité. Là on aura notre nombre de pas, notre nombre de, bah, de bouger et notre nombre de levées. On va pouvoir voir l'historique, voir ce que ça vaut en kilomètres et même afficher le bilan hebdomadaire ou modifier ses objectifs ça c'est le suivi d'activité assez simple bien entendu tout ça va se retrouver dans Apple Santé, l'application de suivi de santé sur iPhone, vous allez pouvoir cliquer dans activité vous allez retrouver les mêmes données on va avoir aussi quelques indications et on va pouvoir vérifier d'où vient la source des données, là ça vient de mon Apple Watch pour toutes les informations, pas etc il sera possible de revenir dans l'historique, de voir sur la semaine, sur le mois, etc etc, ensuite qu'en est-il du sommeil, oui on a un suivi de sommeil maintenant qui s'étoffe un petit peu en restant assez simple quand même, je vais lancer le sommeil et je vais voir du coup ma moyenne de sommeil sur la journée et comment ça s'est passé, à quelle heure je me suis couché le programme de sommeil qui se dit de se coucher à 23h30 et euh, de se réveiller à 7h30 et d'avoir quelques informations lorsque je vais aller du coup dans sommeil sur l'application là je vais avoir l'historique l'historique sur les jours précédents voir quand je suis endormi voir quand je suis réveillé on peut mettre plus de données pour avoir quelques données lorsqu'on va descendre on va avoir quelques synthèses puis on nous donne la possibilité de télécharger des applications complémentaires car oui je vous cache pas que ce suivi de sommeil celui de apple santé est assez simpliste par rapport à ce qui se fait chez les concurrents, on a vraiment la base. Mais il sera du coup possible de télécharger des applications de suivi de sommeil compatibles avec l'Apple Watch. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans parcourir si vous voulez avoir d'autres informations comme la respiration durant le sommeil pour avoir notre fréquence de respiration. Ça reste, je trouve une application euh, simple, mais limite un peu trop. Moi, qui ai l'habitude de tester beaucoup de monde connectés, euh, je la trouve pas la plus intuitive possible et la plus complète possible. Heureusement que du coup, on peut télécharger des applications complémentaires comme Sleep Cycle qui pourra nous permettre d'enregistrer les renflements via notre téléphone. Mais le souci, c'est qu'il faudra payer un abonnement encore ici pour avoir toutes les fonctionnalités. Parlons maintenant du suivi cardiaque. Le suivi de fréquence cardiaque simple va se retrouver dans fréquence cardiaque. Là, on aura du coup le graphique avec toute la fréquence cardiaque, ce qui s'est passé... La moyenne en marchand, la moyenne au repos, etc., etc. Pareil, dans Apple Santé, on va retrouver ça dans Coeur. Avec la fréquence cardiaque aujourd'hui, comment elle a été étalée. On a ici quelques explications, quelques conseils, quelques applications tierces aussi. Là, on va dire que le fondamental y est. Vous aurez par la suite la possibilité de lancer oxygène sanguin pour avoir votre mesure de la SpO2. La même chose, la possibilité de lancer un ECG. Là, on est comme sur la Watch 6. Les mesures se retrouvent aussi sur l'application. Bon, avec les autres applications de santé on va voir le, le suivi du cycle menstruel ici pour mesdames la possibilité de faire de la pleine conscience qui est une application de relaxation de réflexion c'est une des nouveautés de watch os 8 mais pareil c'est quelque chose qu'on retrouve quand même euh, assez fréquemment hein, sur euh, les produits concurrents et on aura aussi la possibilité de mettre des alertes de bruit pour ou de mesurer le bruit pour savoir si nos oreilles peuvent être endommagées par le bruit ambiant. On aura aussi la possibilité, en fonctionnalité de santé, de partager sa santé avec quelqu'un de sa famille, quelqu'un de sécurisé, son docteur, etc. En cliquant sur partager avec quelqu'un, rechercher cette personne, et cette personne aura la possibilité de voir certaines données de santé qu'on va pouvoir lui Montrer. Pour finir, parlons de la détection de chute. Il va être possible dans l'application, dans Appel d'urgence, d'activer la détection de chute. Cette détection de chute nous permettra de lancer un appel d'urgence. On va pouvoir assigner un contact, donner notre fiche médicale afin que ce soit renseigné. Cette personne sera contactée si la montre détecte un souci. On a fait le tour maintenant des fonctionnalités de santé. Ah oui, il y a aussi une petite fonctionnalité pour se laver les mains. Mais vous l'aurez compris, pas de grosse évolution par rapport à l'Apple Watch Series 6. Maintenant, parlons du sport. Ça va être la même chose que sur l'Apple Watch SE, le test que j'ai fait complet l'année dernière. Ça va être la même chose que dans beaucoup de choses. On va pouvoir du coup lancer l'activité sportive en allant dans l'exercice ou en cliquant sur le bouton là raccourci. Lancer une course, lancer une marche, lancer un vélo, lancer un petit peu ce que vous voulez. Il y a plusieurs sports qui sont disponibles. Et une fois qu'on a choisi le sport qu'on veut, on clique dessus et ça se lance. Autrement, on peut aussi cliquer sur les trois petits points là pour... Bah, paramétrer un petit peu et donner euh, une durée, une distance, etc. Régler des alertes, des alertes de kilomètres, des alertes de temps, etc. etc. Lorsque l'activité est lancée, le GPS va être trouvé bien entendu, chercher et trouver Et on aura des informations comme le battement de cœur par minute, la distance. Et en swippant de droite à gauche, on pourra revenir sur les musiques. De gauche à droite, on pourra verrouiller si on fait de la natation. Ou mettre fin à l'activité Pour voir du coup les activités sportives Ça va pas se jouer sur Apple Santé Ça va jouer dans forme On voit que dans forme on a aussi le petit euh, suivi d'activité quotidienne J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure Lorsque je vais cliquer du coup sur une course Je vais avoir ces informations là Je vais avoir le rythme cardiaque Je vais avoir le tracé le plan en bas Je vais avoir la courbe de fréquence cardiaque Je vais avoir la fréquence cardiaque moyenne Le rythme moyen L'altitude Bref On va avoir des informations Mais c'est assez léger hein, je trouve aussi hein. C'est des informations comme ça Brutes euh, sans explication, sans rien Ça c'est bien entendu avec l'application exercice Mais voilà on est sur une Apple Watch, vous allez pouvoir utiliser de nombreuses autres applications de sport. Vous allez pouvoir avoir Strava, Adidas Running, euh, Nike, bref. Vous allez pouvoir vraiment avoir toutes les applications pour suivre votre sport, Polar Beat. Il faudra juste autoriser l'application à se connecter à l'Apple Watch. Et bref, le tour est joué, vous pourrez lancer de façon plus sommaire une activité de l'application que vous voulez. Qu'en est-il maintenant de la précision cardio Comme d'habitude, j'ai comparé le cardio de l'Apple Watch à celui de ma ceinture cardio -frequency. Là-dessus, on peut dire que bah, le cardio-fréquence-mètre de l'Apple Watch, vous le savez, est assez précis. Lorsqu'on compare les deux données, on a une moyenne de battements de cœur par minute de 151 sur l'Apple Watch contre 150 sur ma ceinture. Pareil, le max, 179 sur l'Apple Watch et 178 sur ma ceinture. Donc, on est à un battement de cœur par minute près. On superpose les deux courbes. On voit que ça se suit parfaitement. En même temps, on est sur quand même une montre euh, qui avoisine le prix d'une quand même bonne Garmin. Donc, c'est bien d'avoir mis un beau bon cardio mètre ça l'est depuis des années aussi. Hein. Mon cardiofréquencemètre, de fréquence mètre, ECG, etc. Au niveau de la prise de mesure, on est plutôt précis. Ça va être la même chose sur le GPS, il n'y a aucun souci à se faire. J'ai comparé sur plusieurs activités la prise de mesure du GPS de l'Apple Watch avec celle de mon téléphone et ça coïncide. On a des fois une petite erreur de 30-40 mètres, ce qui est relativement peu. C'est aussi la même chose sur le podomètre. J'ai comparé la prise de mesure de pas de mon Apple Watch avec mon petit podomètre que je glisse dans ma poche. Grosso modo, bah, l'Apple Watch fait plus de pas parce qu'elle est à mon poignet, mais on est vraiment sur des mesures assez précises. C'est pourquoi je vous dis que la qualité de la précision de l'Apple Watch, là, il n'y a rien à redire, mais il n'y avait rien à redire sur la SE, il n'y avait rien à redire aussi sur la série 6. Maintenant, parlons d'un beau qui fâche, l'autonomie. Bon, je m'excuse parce que plus j'avance dans le test, plus mon nez se bouche. Donc vous allez euh, m'entendre parler comme un canard à la fin. Au niveau de l'autonomie, c'est semblable à ce qu'on avait avant. Il n'y a eu aucune amélioration au niveau de l'autonomie. On est sur une autonomie euh, donnée de 18 heures et après ça va vraiment dépendre de vos utilisations. Si vous avez une utilisation intensive, vous allez plus être aux alentours de 14 heures. Hein. Si vous avez une utilisation plus souple, pas connecté au Wi-Fi, pas tout le temps connecté au Bluetooth, un mode nuit, vous enlevez quelques notifications vous pouvez arriver à un jour d'autonomie. Ce qui est vraiment intéressant avec cet Apple Watch, c'est la charge qui est un peu plus rapide. Ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais vous allez pouvoir, du coup, dans votre routine, hein, de façon d'une Apple Watch, et soit vous chargez la nuit, soit vous chargez pour une pause, le midi, je sais pas. Et bah ben là, ça va vous permettre de moins galérer et de charger moins. En 45 minutes, vous arriverez à peu près de 0 à 80, parce que moi, je suis arrivé à 100% en à peu près une heure. Ce qui est aussi mieux, mieux que certaines concurrentes. Je vous rappelle que la Galaxy Watch 4, euh, c'est une heure et demie pour la charger complètement. Enfin bref, système d'exploitation très ouvert, pour le noir, autonomie, on est sur ce qui se fait d'habitude, il n'y a aucune amélioration. Parlons maintenant du coup des points positifs et des points négatifs. On va pas se mentir les amis, moi si vous me connaissez un petit peu, vous pouvez savoir que je suis un petit peu Apple addict aussi, je le montre pas trop sur ma chaîne parce que cette addiction à Apple c'est plus sur le système d'exploitation des téléphones et du Mac. Avant ce mois-ci, je n'avais même pas trouvé d'utilité pour moi à avoir un iPad, maintenant j'en ai trouvé une grâce à Sidecar, bon, on en parlera peut-être un autre jour, mais c'est vrai que je suis plutôt adepte de l'écosystème Apple. L'Apple Watch ne dérange pas à la règle, mais je suis moins addict à l'Apple Watch parce parce que j'ai bah, l'occasion avec YouTube de tester tellement de montres connectées que lorsque j'utilise une Apple Watch, je vois beaucoup plus les points négatifs que positifs. Et surtout, et surtout, je vois beaucoup plus qu'il n'y a presque aucune évolution d'année en année. Mais revenons au point positif. Premier point positif, on peut dire que ça va être l'écran. L'écran et bah, c'est le point positif de cette année hein, parce que c'est la seule évolution pratiquement. Il va nous permettre du coup d'avoir vraiment une utilisation agréable, pas beaucoup plus agréable que la série 6. Bon, on va pas refaire le comparatif non plus, mais il nous permet, si c'est votre première Apple Watch, d'avoir vraiment quelque chose de classe, de sain et euh, de facile à utiliser. Le deuxième point positif, ça va être la recharge, la recharge qui s'est accélérée. C'est plutôt pas mal, moi j'aimerais avoir une recharge complète fast charge sur une Apple Watch, peut-être l'année prochaine, pour recharger, allez, en 30 minutes au moins, de 0 à 100 ou au moins de 0 à 80, parce que elle n'a pas d'autonomie et tant qu'elle n'a pas d'autonomie, il va falloir se concentrer sur une recharge rapide. Le troisième point positif, ça va être WatchOS, on va pas se mentir si vous avez un iPhone. Si vous voulez une montre smart, c'est la meilleure montre. Maintenant, qu'en est-il des points négatifs Premier point négatif, bah, je vais le dire que c'est le peu d'évolution par rapport à la série 6. Pour moi, c'est une 6S, je le disais, je le redis. C'est juste une petite amélioration au niveau du design. Il n'y a... Y a pas grand-chose. quoi. Moi, j'aurais voulu un nouveau capteur de santé, comme a essayé de mettre en place Samsung. Moi, j'aurais voulu avoir un design bah, qui qui change tout comme le petit rectangulaire. Est-ce que c'était agréable à un en poignée Je ne sais pas. Mais j'aurais voulu avoir des innovations au côté santé, des innovations au côté applicatif Apple. Comme je vous disais, l'application pour voir les historiques de sport euh, forme sur bah, l'iPhone, elle n'a pas évolué non plus depuis 2, 3, 4 ans. J'aurais voulu quand même avoir du Apple à tous les niveaux. Mais on a eu du Apple, le Apple qui euh, évolue un tout petit peu pour vous vendre une nouvelle montre. Le deuxième point négatif, c'est bien entendu l'autonomie. On est toujours sur le même constat. En même temps, WatchOS, il est tellement smart comme OS que ça, ça grignote de, de, la, de la batterie. Mais on est sur le même constat, c'est que là, il va falloir la recharger tous les jours. Le troisième point négatif, je ne sais même pas si tu vais vous le dire, c'est le prix, quoi. C'est qu'il n'y a pas eu d'effort de prix. Et surtout, je trouve que la différence de prix entre la version GPS et la version GPS plus cellulaire qui est passée à 100 euros de plus. C'est abusé, avant c'était 50 euros de plus. De passer à 100 euros de plus sachant qu'il faut ajouter 5 euros par mois pour avoir e sim sur la montre ça va vous faire une facture à la fin de l'année maman mia voilà les amis vous l'aurez compris il y a du bon il y a du mauvais mais il y a surtout pas trop d'évolution si vous avez une série 6 pour moi vous n'avez pas à passer sur la 7 mais sinon ça va rester on va voir mon classement des meilleures montres pour iPhone ça va rester la meilleure montre parce que c'est comme ça quoi c'est lié l'écosystème on a l'impression d'avoir je vous l'ai dit un prolongement d'iPhone ce qui est vraiment top en tout cas merci d'avoir regarder ce court métrage, cette vidéo je ne sais pas combien de temps ça a duré mais ça a quand même duré, en attendant la prochaine vidéo vive à fond, vive high tech si vous avez des questions sur ce produit, les commentaires le discord twitter, insta n'hésitez pas, merci encore une fois de soutenir, vous êtes beaucoup regardé la chaîne sans être abonné, allez cliquez quoi, si vous n'avez pas envie d'être spammé par des notifications, au moins cliquez pour vous abonner ça donne du courage et du soutien, merci et à bientôt sur la chaîne